chers amis golfeurs et non golfeurs de la chaîne je vous emmène golfer une reprise des vlogs en vidéo sur les parcours de golf et aujourd'hui histoire de changer de la région vexinoise nous nous trouvons au golf de dieppe donc en bord de mer un golf fabuleux et je vais partager une partie donc avec christian mon acolyte que vous avez déjà vu sur plusieurs sur plusieurs vidéos et avec un autre partenaire de jeu, quelqu'un de fabuleux installé sur Dieppe, et c'est la personne qui nous invite, Francis, que je vais vous présenter tout à l'heure, qui est en fait entrepreneur, sérieux entrepreneur, qui, que j'ai connu dans le Val d'Oise, qui est aujourd'hui installé à Dieppe et qui avait un plaisir de nous partager son petit jardin dominical golfique. Donc, reprise des vlogs, on se retrouve aujourd'hui et tout de suite au golf de Dieppe pour un parcours ensemble. Le petit bouton en bas pour vous abonner sur la chaîne, pour partager, n'hésitez pas. Et on se retrouve tout de suite sur le parcours du golfe de Dieppe. C'est parti pour le trou numéro 1. Oui. Donc un par 4 de 275 mètres vent de face. Hop, on va essayer de pas trop lever la balle. Un peu à droite, je vais terminer dans les arbres. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. Ouais, je suis allé sous les arbres, mais c'est pas grave. C'est parti pour cette première au golfe de Dieppe, donc okay. avec Christian et Francis notre hôte, notre hôte du jour. Alors voilà, on sent déjà les embruns, euh, les embruns de la mer, l'air lieu lyodé. Un parcours magnifique, j'ai souvenir, je l'ai joué il y a quelques années, j'ai souvenir de fairway moelleux à souhait. Premier bunker Oui. Francis Oui. Je je l'obstacle. Exactement. Le obstacle que je nord. Tu nous fais visiter l'intégralité du parcours, c'est sympa. C'est sorti, ça roule, c'est en jeu après la canicule parisienne. 38 40 degrés on se retrouve là à dieppe il fait 20 degrés 22 degrés un petit vent qui vient de la mer qui est bien agréable c'est ensoleillé et nuageux donc on devrait avoir un petit peu d'ombre c'est plutôt agréable joli un petit pas à gauche donc ma balle est là le drapeau est là bas je vais la pousser avec un fer 6 le but ça va être de la faire rouler jusqu'au green je sais pas trop ce qu'il y a. on doit avoir 90 mètres c'est au moins de la sortir en basse pour pas être gêné voilà normalement je suis pas mal si je suis pas sur le green je suis en bordure de green allez hop et voici le green les greens sont splendides vraiment Alors, j'ai vu qu'il roulait pas, pas mal. Les grilles roulent pas mal, ouais. Donc, il faut sortir de là. Il faut quand même la pousser jusque là-bas. Allez. Ouh, ça roule, ça roule, ça roule Qu'est-ce qui roule, dis donc ah ouais. ouais. Joli, Christian. Oui. Pardonné. Ah Ah Et voilà. Elle me fait un boguet. Oh cool Vas-y, pour le bruit, pour faire sonner le bruit. Cool Messieurs, c'était le trou numéro 1. Voilà. Il fallait commencer par celui-ci. 17 trous nous attendent et c'est parti sur le golfe de Dieppe. Allez, trou suivant, venez. Allez, trou numéro 2. Un par 3, 149 mètres, le drapeau est à 150. C'est Christian qui a la main, qui a fait un très beau par. tendue. Hop, hop, hop, hop, elle monte, mais est-ce qu'elle va y rester Ah, elle est retombée. Oh, jolie, Francis, elle est belle, celle-là. Le eh, problème, oui, c'est que tu as pris... OK. Eh bien, écoute, à gauche, eh ben, écoute, à gauche on, est on est bien. Allez, viens, Francis, on va jouer ensemble. <rire> On a une superbe météo, c'est hallucinant, c'est agréable au possible. Donc là, trou numéro 2, soleil, nuage, il fait bon, ça change de la canicule. Et regardez-moi ce décor, il est fabuleux. Partenaire du jour, vous le connaissez, Christian. <rire> ouais, exactement partenaire qui vient nous faire découvrir son jardin c'est un peu ton jardin francis C'est pas mal c'est pas mal du tout Christian a choisi de la faire monter Ouais le vent la retient Regardez un petit peu quand on monte sur le green, la vue que l'on a là-bas, au fond. Voilà, la mer, Dieppe. Hop Allez, vas-y, Francis, montre-nous les pentes. Ouais Il va lui en manquer juste. Ah Boguet. Bravo. Joli Dis donc il chope patate le là. Christian. C'est bien ah, fait ça Bravo Écoute, un par de boguet C'était plutôt joli. Et voilà le trou numéro 2, regardez-moi ce décor. Eh ouais, c'est pour ville. C'est le golfe de Dieppe. Ville, magnifique golf! On se retrouve sur le trou suivant. C'est parti, oui, joli. joli à gauche. Ok, c'était ce que je voulais. Bon, Christian s'est un peu égaré. À gauche euh, au bord des châchis donc on ne sait pas si elle est en jeu moi je suis plein milieu fairway c'est ce que je voulais jouer francis est devant les bunkers donc il est très bien placé donc on va avoir une belle partie pour enchaîner à regarder un peu cette nature voilà c'est le golf de dieppe pour ville là on a le trou numéro 16 tout en descente regardez pourquoi il ne faut pas s'égarer on se croirait au golfe national mes partenaires de jeu en pleine discussion stratégique et on enchaîne coup numéro 2 je suis content de mes coups pour le moment allez c'est parti coup numéro 2 oh c'est joli ça très bien francis voilà <rire> et oui oui oui mais on s'est pas échauffé comme d'hab à voilà, la christian qu'elle est se mettre là bas mais il aime ces situations compliquées. Et moi j'ai le plaisir. Hein. Voilà, je me suis mis juste là. J'ai passé les arbres au niveau des arbres. Je dois être à 150, 160 mètres, je pense. Ah, il a pris. Ok, il a pris les sapins, il est revenu, plein milieu fairway Donc il est juste devant, vous voyez peut-être encore la balle rouler. Tendu, pas super contacté. Ah alors après, ah, de mémoire, il y a peut-être un bunker là-bas. Ah j'ai pas fait gaffe, il y a un bunker. Et ouais, on voit pas forcément euh, les dangers. Et là, typiquement, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Ah, parce que je crois qu'il y a un bunker, en fait. J'ai aligné un tout petit peu à droite et j'ai dû terminer sur le bunker. Ok. Allez, coup suivant. Christian. Allez. Gratter. Oui. Ouais Joli Francis. Ah, hop, hop, hop, hop, hop t'as échappé. Eh pep, non, non, non, non, non, non Ah, ça finit dans le bunker. Eh ben un bunker, trois balles, trois possibilités. Joli Christian. Oh là là, elle ressort derrière. Ok. Elle ressort derrière. Bien fait ça. C'est bien fait. Joli. christian oh là là mais qu'est ce que ça roule Et franchement je m'attendais pas à ça hein, que ça roule autant Joli Francis, c'est bien et eh bogey bogey par hier. C'était le trou numéro 3. Regardez comme il est beau un peu ce trou. Voilà, trou numéro 3 par bogey boguet. Je prends la main. Allez, trou suivant, les amis. Venez. Allez, trou numéro 4. Ah, J'ai pas regardé ce que c'était. Trou numéro 4. Un dog -lay droit de 420 mètres, a priori. Donc là, dans les arbres, déjà, on commence à voir des sapins. On voit l'influence de la mer. Ils Il tourne là-bas. Euh, là Allez, je vais essayer de ne pas la mettre sous les arbres, déjà. J'ai la main. Oh là là. Hop Allez, je vais prendre l'alignement là-bas sur les espèces de Le peupliers. Peu peu peu peu peu. Ah je me suis enfui. OK, je viens de la voir tomber, je suis sur le fairway. Je suis sur le fairway. Oui, exactement. Mais d'à côté. Et après on va passer par dessus. Et après ouais, on fuit vers avant. Mais ça c'est pour faire un exercice. Exactement, exercice de style au golf. Oui, Ouais, ouais c'est franchissement de montagne. <rire> Ah ça part à gauche, ça part à gauche, c'est dommage. Pas mal. Ça va rebondir à droite. Ok, ah, le rebond est pas favorable, tu vas être euh, limite, ouais, oui, on, un ok. Peu dans bien Francis. Elle revient, elle revient. Un peu en fade. Allez, moi si vous permettez les amis, je m'avance parce que je ne fais pas le même trou que vous. Alors, ah, voilà. Moi je me suis garé, je suis sur le fairway, mais pas le bon. Donc le fairway qui était, euh, qui était à droite, donc je vais traverser sous les arbres. J'allais voir ce qui se passe de l'autre côté, et puis euh, vu la hauteur des arbres, on va réfléchir ensemble à ce que l'on peut jouer. <rire> Vous qui connaissez le parcours d'ici, quelle est la meilleure stratégie <rire> Allez, je vais tenter là. Ben, je vais essayer la fenêtre qui est là. En fait, ne sachant pas, j'ai sorti un fer neuf. Il y avait juste une fenêtre dans les arbres. C'était un peu risqué. J'ai touché quelques branches. Je ne sais pas trop ce qu'elle a donné. Mais pour moi, elle est en jeu je vais jouer un deuxième coup mais j'espère que mes partenaires ont vu ma balle c'est moi là je fond, ouais. moi je suis au fond ouais, mais... ouais, j'ai pas suivi partenaire de jeu mais christian se trouve juste là ah je pars bon, bon. ah je rebondis ouais c'est bon c'est bon je suis allé dans les arbres et je suis peut-être dans la clôture. Je remets une provisoire. Attention à toi, Christian. Attention. Hein. Celle-ci, elle est bien touchée. Et je serai... OK, ma provisoire, elle est sur le green. Bien, ça. Ah, ça va être un peu court. Ah, petite soquette, Christian. Donc ma balle provisoire, elle est là, sur le green, donc c'est jouable. Voilà. Alors en fait, il n'y a pas beaucoup de pente, forcément, mais il y a beaucoup de roule. Toute la difficulté, là. Okay. Ça marche. Allez. Hors de mon contrôle. Ah oh bah il en manque là cette fois-ci. Ah, ah tu veux voir la pente, regarde. Ah trop. Oh, pas beaucoup trop. Hein oui, oui. Allez, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Bien Christian c'est bien allez c'était le par 4 numéro 4 moi je fais un double part <rire> 8 je mets une balle dehors donc je me prends la pénalité je m'égare hop une balle dehors pénalité 3 putt bon ben bah voilà c'était le trou numéro 4 c'est parti on se retrouve au trou numéro 5 celui ci le trou numéro 5 est bien particulier je vous y emmène de suite parce qu'il est incroyable c'est parti